Nous allons encore parler de la situation de notre pays, les obsèques de notre première dame, Adja Djane Kabakonde, paix à son âme, et nous disons merci au président Fakonde, merci à la famille de notre regrettée première dame. Qui ont montré que vraiment ils sont dignes. Al Braïla Horonaldi. Al Braïla famille Horonaldi. Vu que certaines personnes ont voulu politiser, chercher à humilier le président Fakonde, à insulter le président Fakonde, nous disons chapeau. Merci à la famille Kaba. Parce que c'est eux qui ont donné leur enfant. Tous ceux qui sont en train de gueuler, Dabaya, c'est pas votre sœur. C'est aujourd'hui, certains vont se flanquer pour dire non. Elle appartient à la Guinée. Vos papas étaient là, hein. vos parents étaient là. Ils n'ont pas épousé. C'est bien que tu ici là. Quelque moment on a campé. Quand on a la Guinée, est allez, viens, allons où le faut là. Allons faire le travail. C'est la malade du. Alors tu disais qu'on vous n'avez pas fait de... Moi, je vous êtes président Fakonde. Et la famille a reconnu ça. Nous disons merci à la Bouyan. Parce que Manamolo, il dit, Jeli Jeli Jairoulou, Jeli Nafilu. Ici, il a quelqu'un pour insulter le président Fakonde. Il y a des sages, Talisala. qua Quand il dit, il manque Non, la Guinée-Béra à Sinéta. En tout cas, merci à la famille. La famille de Adja Père son âme Adja Djene Tout le monde à la sagesse à la sagesse Regardez hein, Je vais vous lire euh, Tous ceux qui parlent Qui essayent de politiser Nous on va vous faire euh, Regardez Ça c'était sur sa page Après le coup d'état Voici ce qu'elle dit. Mes, mes compatriotes, je remercie, le, je remercie tout d'abord le CNRD, le président de la transition, le chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, pour son sens de responsabilité élevé. Ramener mon époux, le président Alpha Condé, et assurer sa sécurité en lui garantissant un traitement digne de son rang est un acte qui m'apaise à plus, plus d'un titre rassure la famille à tout et tout le peuple de Guinée comme vous le savez je tiens plus que tout à la paix et à la quiétude nationale alors mon souhait serait que les filles et fils de la Guinée se donnent les mains pour construire et façonner notre pays qui a tous les atouts pour amorcer un développement harmonieux et durable femmes et jeunes de Guinée je serai parmi vous très bientôt, dès que mon état de santé me permettra. Je tiens à remercier les militantes et militants du RPG Arc-en-Ciel pour leur soutien. En ce qui concerne mes œuvres humanitaires avec la fondation Proxmi, si Dieu me le permet, ça, voilà, si Dieu me le permet, sachez qu'elles continueront avec le même dynamisme et le même amour pour vous, mes compatriotes, qui m'avez toujours soutenu et amené à faire ces actions. Que vive la paix, vive la Guinée, unie et prospère. Elle-même, elle dit, hein, l'ancienne première dame, qu'est-ce qu'on peut dire de plus J'ai posté l'écrit de la première dame, ça est sur la page. Vous avez vu ça Qu'est-ce que nous on peut dire de plus? Elle, elle avait fait ça. Mais malgré tout ce discours d'apaisement, vous avez humilié la dame. Vous avez mis sa fondation sur la crève. Vous avez gelé ses comptes. Mana, Mana, Moulin, ici, que vous allez parler du président Alpha Condé. Hein? Bon, ok. Toi, toi, ma patrie, tu es banni sur cette page. Ton père était là-bas. Tu n'as pas dit à ton père d'aller épouser. Comme vous voulez qu'on parle man, mal maintenant. là, On va mal parler. Vous qui dites que non. c'est Elle appartient à la Guinée. là. Vos papas n'ont pas épousé. Où étaient vos papas? Où étaient vos papas? Comme vous voulez qu'on parle mal maintenant. On va mal parler maintenant. Ça c'était son écrit ça. Vous avez gêné son compte. Père à l'âme. De notre maman, Henriette Comté. Personne, c'est-à-dire, elle, elle est décédée ici. On a vu le discours du, du gouvernement. Le communiqué plutôt du gouvernement. Le communiqué du gouvernement, vous avez tous vu ce communiqué. Voilà. Voici le communiqué qui est là. Et je vais lire encore. Qu'on a créé 13 mai 2020, le président de la République, Son Excellence, le président Alpha Condé, à la profonde douleur. D'annoncer au peuple de Guinée le décès à Conakry le 12 mai 2020 de l'ex-première dame, Madame Henriette Comté, née Bangoura, l'épouse de feu général Lansana Comté, des suites d'une maladie. La suite, vous saviez. Le président de la République salue la mémoire d'une femme remarquable, d'une générosité admirable, qui s'est mise au service de la nation en faveur des plus démunis et adresse par la même occasion ses condoléances les plus attristées au peuple de Guinée. Aux familles Comté-Bangoura alliées, que l'âme de Mme Ariette Comté, est, voilà, Mme Ariette Comté née Bangoura, repose en paix. Amen. Ça, c'était au temps du président Alpha Condé. Quand on voit des bambins, des gamins, nous avons tous connu ici l'opposition du parti du président Alpha Condé face au pouvoir de Lansana Comté. 26 ans de règne. Mais malgré tout ça, même la, la, la, la maison familiale de Lansana compté. Le président Fakonde a tout fait pour ne pas qu'on retire cette maison. C'est quand ils ont enlevé le président Fakonde qu'ils ont retiré ça. Les bandits sont venus, ils ont donné les biens de la famille de Ahmed Sekoutouré. Je ne suis pas opposé contre tout ça. Mais pour Adia Guéné, son nom, sur c'est-à-dire sa fondation sur la liste de la CRIEF, c'est congelé, les proches du président Fakonde. Ils viennent se flanquer, manda, manda. Il vient Bill Getty est mini. Damaro est mini. Docteur Diané est mini. Ils là, parce que des mangeurs seulement. Il mana manda, manda, manda. Il vient là. Il vient manda. venu ici. manda. la bobona, la minière. Là, ça raconte, Il ne les a pas humiliés. La Sigmadina. m'a dit Des griots. Bol Là, on se racontait mal. Sila maloya. Manamana mort. Le RPG s'est battu. Kako Beke. D'après le... C'est-à-dire le Soulard Bogola. Connu Tété. Oui, le Mandin. Je suis d'accord. La haute Guinée, c'est le fief du RPG. Comme le Fouta, c'est le fief de l'UFDG. Ça, c'est pas contesté. Mais quand vous venez vous flanquer... Tu n'es pas musulman et tu veux parler de la mort de la première dame. Tu sais pas comment ça se passe chez les musulmans. Tu te flanques et raconter de n'importe quoi. C'est nous qui avons mis le nom de, de la première dame sur la liste de la Kiev. C'est nous qui avons gelé ses comptes. Dumbuya est qui Qu'est-ce que le, RP, le RPG n'a pas fait pour Dumbuya Qui l'a envoyé se former Ce n'était pas le pouvoir du président Fakonde. Qui a créé les forces spéciales Ce n'est pas le président Fakonde. Cette force qui a renversé le président Fakonde. qui a créé c'est ton père qui a créé. Vous qui parlez. Je Mande mande. créé la force spéciale. Qui a créé les force spéciale? Quand mamadie a tombé du ciel. Il n'a pas été nommé. Fils si l'homme balie au coquet. Fils si l'homme balie de la Maloua. Fils si l'homme balie avec le nom de la Maloua. Quoi est-ce fait? Mamadie, ils sont à vous balie. vous avez ça me Bandit Brigand la. Jamal est décidé là, Kamassal Mais bandit les mamadis. C'est le peuple qui décide pour, pour choisir le président. Dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Il ne nous a pas dit d'imposer quelqu'un. Si c'était ça, on allait s'entretuer. Mais quand j'entends des idiots, parce que oui, ils sont en train de manger avec le bandit. C'est mamadi qui doit venir vers nous. C'est mamadi qui doit poser des actes. Vers nos cadres. Je l'ai dit, si je demande pardon pour la libération de nos cadres, c'est que je suis maudit. Je ne vais plus demander pardon à ces, à ces bandits-là. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Si le destin de ces cadres-là est lié à tout ça-là, c'est Dieu qui va les récompenser demain. Mais moi, moi Damaro, demander pardon à Mamadi, c'est que je suis maudit alors. Le moment est passé. On parle de détournement. Humilier les gens. Où est le Moustapha Naïté Ils sont amis avec les Girassi. Voici des gens qui sont en train de les téléguider. Il y a des gens qui étaient directeurs. Toutes ces personnes, ils sont derrière eux. Après, on, on vient nous saouler la tête ici. Non, Kriev, quel Kriev Ils sont en train d'humilier des gens qui ont construit ce pays. Si on parle de Kaleta, c'est qui Si on parle de Swapeti, c'est qui Lui-même, le, le vaurien, le bandit Mamadi Doumbouya, pour pouvoir se servir des forces spéciales. Ça a été créé pourquoi Aldine ici, moi, Mamadi Sauveur. Allons-y seulement. Moi, je suis de temps convaincu que le gars, il va mal finir. C'est juste question de temps. Je suis tellement convaincu que Mamadi va mal finir. Lui-même, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Des gens pour des miettes. Vous voyez le pays. Personne ne l'a mandaté. Même si tu vous n'aimez pas Seinoudalé. Au départ ici, il ne s'est pas servi de Seinoudalé. Fils de l'homme Bali. Je ne vais même pas parler du RPG. Sidi Atouré, il ne s'est pas servi. Ce n'est pas ces mêmes bandits qui ont invité Sidi Atouré et saint à leur investiture. L'Andrea, la maison qu'il occupe, ce n'est pas le gouvernement qui lui a donné. Lui, il a sa famille là-bas. Il vient s'attaquer, c'est-à-dire à tout le monde, humilier les gens. Et vous allez dire, c'est lui qui va changer ce pays. Un tonneau vide. Il n'a aucun savoir à part braquer Mamadi Doumbouya. Quand tu es fou à l'union. Moi, je sais que les gens ont fait combien d'années de combat RPG, moi, j'ai Là, ça n'a compté terreur. De zéro, quand la kadam a eu le fou à elle a là. Mais moi, qui sabari, qui a le pouvoir au Nini, il m'a dit tu étais flanqué en Europe. Tu étais en Hollande, à ma Biburo là. Tu as été en France, à ma Biburo là. Il dit à et vous connaissez votre connexion avec Idi Amin. Qui n'est pas la force spéciale qu'on a. Elle n'est pas la démocratie. Je suis le Mamadou. Il est a pouvoir. Il n'y le pouvoir. Il n'y a pouvoir. lanse en a a fait 26 ans. Qui a osé attaquer lanse Le président Al Fakonde, on l'a mis en prison ici. Allez Manika a pas C'était les bas Mamadou. Les Siradjou. Alou le bolau, cadre sous souité, à Djenebola Kakouma, pour la libération du président Fakonde. Allez Nyangbolu, Ousmane Kabalu, allez Nyangbolu, Nansana Kouyatelo, allez Nyangbolu, Komaralou, Djenebola. Père à l'âme des Bamamadou, au temps de Kodem, Abakabiro, le vieux qui a Mamou. Voici des gens qui sont sortis. Le président Abakabiro a perdu son poste. À cause de ça, pour la libération du président Fakonde. Il a dit la vérité à l'instant raconté. Il a perdu son poste. Allô, Mana Mana vous venez vous flanquer pour nous parler d'autre chose. Mamadi. Mamadi, Kaf Sani Gene. Koti, Araka Kamol, Lamalia. Ses amis sont là-bas. La vérité est connue. Personne ne doit demander pardon à Mamadi. Moi, je l'ai dit. La seule solution pour Mamadi, à Kamorfata Njamika, il faut Mamadi Lawa. Il faut que le peuple se lève. Les soldats patriotes doivent se lever contre ce bandit de Mamadi Doumbouya. Son n'est pas un coup d'état. Son un narco en plus. Comme vous qui insultez là. Maintenant, je vais rentrer dans, dans son dossier de drogue. Vous savez, bel et bien, avant le coup d'état. Tous les narcos étaient déjà connus. Tous les narcos étaient déjà connus. Mamadi Kaba qu'eux, ils ont fait sortir en pleine journée. Conakry. Les médias n'en parlent même pas. Les guirassis parlent, parlent. Personne ne parle de ça. Mamadi Kaba qu'ils ont fait évader. Mamadi Kaba a été interrogé. Mamadi Kaba a été interrogé. Mamadi Kaba a dit le nom de Doumbouya. Il a dit le nom de Idiamine. C'est pourquoi le traite Idiamine a appelé Doumbouya. Tu as la force... Ils ont manipulé Namori que Namori allait être le président de la transition Krousakal la Krousakal la Saraka Namori. Lui aussi il est tombé dans le piège et tellement que Idiamine Idiamine est stratège. Ils ont mis ce système communautaire en place. Tous les officiers malinqués, Kafoua Nyené, que le président Fakoné est condamné qui ne fera pas trois mois. Il a 90 jours que co-allier présent Alpha là les. co Sinon, Moubrelou, que d'autres allaient faire le coup d'État. Voici comment ils ont, ils ont manipulé des officiers. Et vous avez vu ce que Idi Amin a fait. Quand il est rentré en Guinée, les, les 42 généraux, il les a mis à la poubelle. Plus, presque 200 officiers militaires. Ils les ont tous mis à la retraite. Vous vous rappelez, même ils ont dit leur tenue de, de données. Vous n'avez rien compris. Nous sommes dans une grande trahison. Idi Amin et ses petits. Un petit clan. Il faut que l'armée se réveille. Des bandits sont venus tromper tout le monde. Ils se sont servis de l'opposition. Les Sidi Atouré, les LSRODAL, le FNDC. Ceux qui étaient opposés au pouvoir du président Fakonde. Mais je vous demande, où sont ces gens aujourd'hui Nous sommes maudits pour accompagner un bandit Où est son peuple Ceux qu'il appelait hier son peuple. Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec eux ce bandit était à la mosquée de Bambéto. matin, midi, soir. Est-ce que ce bandit de Mamadi passe à Bambéto Au oh, ben tiens, la vérité est là. On, on doit refuser de dire cette vérité. Il fait le mal au RPG arc-en-ciel. Il se sert de l'UFDG pour dire c'est le peuple. Où est Celudal aujourd'hui Où est Sidia Où est Fonike Mange Où est Kunduno Mamadi, alors son peuple c'est qui Si ce n'est pas un bandit, un trompeur, un narco et c'est ce que le peuple doit comprendre. C'est pourquoi ils ont peur des médias aujourd'hui. Des journalistes qui les critiquent. Ils ont peur des réseaux sociaux. Parce qu'ils ont compris. Il faut se servir des militaires. Même les militaires qui exécutent, ils, ont, ils en ont marre de se bander aujourd'hui. Notre pays c'est comment aujourd'hui Molu Toroni, Troya Fambé. Les prix des darés, ça a changé Les prix des darés, ça a changé Il a, il a créé de l'emploi pour les Guinéens ce qui doit compter d'abord, c'est créer des emplois. Ça, c'est le travail d'un gouvernement. Fonction publique. Plus de 14 000. Il y a 5 000 et quelques qui sont menacés encore dans leur recensement. Simandou, tous ces contrats qui étaient déjà négociés, les bandits sont venus. parce que Ceux qui les ont appuyés hier, ce sont eux qui veulent Simandou. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, euh, il faut que les Guinéens comprennent, après le mois de Ramadan, il est temps de se lever, il est temps de s'unir pour combattre ces bandits, ces narcos du pouvoir, sinon la Guinée n'ira nulle part. Mettez les cœurs, vous saviez, les bandits sont là pour perturber le direct, liker, partager, parce que ces bandits, ils ne veulent pas la vérité. Vous qui parlez, dites-nous. C'est qui le peuple de Mamadi Si la démocratie, c'est le choix de la majorité. S'il s'est servi de d'aller de Sidiatouré, de FNDC hier, comme étant le peuple, où sont ces gens aujourd'hui Où sont ces gens aujourd'hui C'est l'hypocrisie de ces journalistes-là. Maman dit, et qui de venir prendre le pays en otage Pourtant, j'avais dit au départ, j'ai dit la vérité allait triompher. Ce pas ces vérités qui sont là aujourd'hui. Toi, tu t'es servi des gens. Et tout ce que tu as dit le 5 septembre, tu n'as rien respecté. Un trompeur, un bandit. Et je vous ai dit, le coup d'État est un instinct de survie. Parce que ces narcos dont je parle, ils allaient tous tomber. Le président Fakonde allait arrêter. Mais c'est la malédiction qui va les frapper. Et c'est ce qui est en train de les frapper. Alka Sokasi, Toro. Ou Alte Heresoro. Vous êtes perturbés aujourd'hui. Vous êtes perturbés. Rien ne marche. Des narcos seulement. Côté fort. Donc, la famille, ce que nous avions appris du programme des obsèques, je crois qu'il y a eu un terrain d'entente. Ce qu'on nous a dit, je ne sais pas s'il y a un changement, le corps ira en Turquie. Et le président Alpha Condé va faire ses derniers adieux. Et le corps va passer par Conakry. Et non pas Bamako. Et ça aussi, c'est nos responsables. C'est des sages qui ont demandé au président Alpha Condé. Comme Conakry est grand. Au lieu que ça descende à Bamako, ça descend à Conakry. D'autres vont prier. Ce n'est pas au compte du CNRD, mais des Guinéens qui ont demandé au président Alpha Condé d'accepter cette doléance. Et c'est ce que le FAMA a accepté. Ce n'est pas parce que oui, les bandits ils sont forts. Non que okay, toi, quelle est la Camara, Tu es banni sur cette page. Merci. C'est ça que j'aime. Quand, quand vous êtes idiot là, moi là, <rire> moi le général, je vous ai dit, même si je crée une page aujourd'hui, c'est des milliers. Malgré que mes pages là, il y a des virus. Vous avez mis tout, mais ça ne me décourage pas de faire des directs. Je vous bloque toujours. Vous créez des pages pour venir parce que le général, il est. Je suis tellement important que vous même vous rechargez vos téléphones. Vous qui dites que vous n'aimez pas, là. vous aimez Dumbuya, mais vous regardez toujours le général. Ici, c'est la page des patriotes. Donc, ce n'est pas à cause des bandits, des narcos, que le corps va à Conakry, mais les sages qui ont demandé, qui ont demandé à ce que le corps passe là-bas, il y a eu l'entente entre la famille et le président Alpha Condé. Donc, euh, c'est un peu cela la nouvelle. Et pour tout changement, demain, il y aura déjà une prière au niveau de la France avant que le corps ne bouge pour aller en Turquie. Donc nous disons merci aux sages, merci à la famille de Adja Diene, merci à notre président, cher président, le président Alpha Condé. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire non. Il faut que ça passe par la Turquie par le Mali. Et vous avez tous vu la lettre adressée à l'ambassadeur de Guinée en France. Il dit Son Excellence. Il l'a respecté. Mais si des blacros, si des bonariens, des voyous, des bandits, pensent manquer de respect. On dirait que le président Fakone n'a pas nommé Amara comme directeur de cabinet et comme et directeur de l'école militaire. Comme Idi Amin, directeur de cabinet avant de le nommer ambassadeur. Mamadi Doumbouya, comme commandant des forces spéciales. Bala Samoura, un tapissier comme lui. Tu as eu des problèmes ici. Nous, tu qui les damaro et tant d'autres sinon toi tu ne serais même pas dans l'arme euh, à la Jamaïque voilà à l'officier l'om balilu l'homme balilou, Soulombalilou. que nous on va venir vous demander pardon Que dans nous alou allou ma présalfa kone keu il s'est battu autant de là ça compter. il pouvait accepter d'être premier ministre à trahison ko là. mais la guiné an, alou il y a ka allou la dant fils l'om balilu côté fois luñé l'om Alou Kamouke présale faconner, alta fanyé, vous avez pris les armes pour lui donner le pouvoir, fistule l'homme palulou, des traites, vous n'êtes rien d'autre que des traites côté falunyanen, alou fistule l'homme palulou. Là ça raconte des trahisons, al trahison assiara, al kaké, moi Landaya takala Arlo. alou fistule non palulou. Là le sentiment pouvoir n'y est pas, là ça raconte 26 ans, al malouri, Dadis c'était là, al malouri, génération quoi qu'on était là, al malouri, faux civil. Car la confiance à l'âme l'eau. Alou a l'homme palulou. Aline l'homme l'unia pour tout commander. Alou ka manda. Ni moi ni bi mankalé Toroni, Fissili l'homme palulou. Bon, regardez la jeunesse de Kankan. Vous savez, je vous ai toujours parlé. Mais à Mama maman du C'est pourquoi je suis tellement à l'aise aujourd'hui, je suis content. Je vous ai prévenu un fois, l'union. Mais la majorité ont compris. Faut être déjà je vous ai parlé, maman dit à S'il donne de l'argent, c'est pour acheter les consciences. Mais vous avez vu? Simple manifestation. Vous avez demandé de l'électricité de 6h à 2h du matin. Quoi de laisser ça? S'il ne peut pas vous donner de 6h, de 18h à 6h du matin. Regardez aujourd'hui. Personne n'a été tué. Personne n'a été blessé. Pas de bâtiment administratif cassé et en plus, la manifestation c'était la nuit. Vous n'avez pas empêché les citoyens d'aller à l'école, d'aller au marché, d'aller, en tout cas, travailler. Mais aujourd'hui, vous avez vu les sanctions. Trois ans, deux ans, des amendes. Je me il a eu la, il y a la, il y a eu la, il y a eu la, il y jeunesse. Il il il pense de la manière d'affaire a fait le coup d'état c'est comme ça il va diriger la guinée mbra fallu ñéné momo tara djikaka hein hanyan sabari mamadi hein irakan moole a be mo niu adama denka ke ko horontide tu ne penses qu'à l'argent il dit ici kamana manamana befo ka ala soso kanke vous avez vu si vous avez vu amakuma parce que tout ça se fait par exprès. C'est toi qui dis que j'insulte. Quand j'ai dit Fisseru Bali, là, si c'est injure, Maman dit Bali. Si c'est injure, Maman dit Bali. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Si tu ne comprends pas, Malinke, il faut demander. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il nous demande d'être reconnaissant. C'est Dieu le Tout-Puissant qui recommande d'être reconnaissant. D'être reconnaissant envers vos bienfaiteurs. Donc, dire ça à Malinke, Fisseru Bali. Si c'est de l'injure, je répète encore « bali, Mamadou Doumbouya »« bali, Quoi injure Tu as ce souci, tu n'as pas compris, il faut demander Il faut demander à un malinke, ça veut dire quoi Même quand on dit imbécile en français, ce n'est pas de l'injure Mais c'est des gens, vous ne comprenez rien, ce qu'on dit « bali, c'est injure Il faut demander à un bon malinke, il va te dire C'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est un ingrat C'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant Et c'est ce qu'on lui dit ils ne sont pas reconnaissants. Et c'est ce que je répète. Les bienfaits. Ce n'est pas eux qui ont fait le président Fakonde. Le président Fakonde s'est battu. Le RPG s'est battu. Mamadou est venu à la dernière minute. Mamadou n'est rien d'autre qu'un traite. C'est ça la vérité. Qu'on a C'est ce que lui, il a fait au président Fakonde. Il a pris Damaro. Plein mois de Ramadan. C'est le deuxième mois. De, c'est la deuxième année maintenant. Ils sont en prison. Docteur Kassouri, en prison. Monsieur Oye en prison. Leurs amis sont au dehors. Les Moussafa Naïté et tant d'autres, ils sont au dehors. Même Girassi, il a des problèmes. Ousmane Kaba, Nazana Kouyaté, toutes ces personnes, mais c'est les politiques, ceux qui font le RPG, ceux qui décident, le bureau politique, si le président qu'on n'est pas là. Parce qu'on avait déjà mis Dr docteur Les Damaro, c'est des poids lourds. Les docteur Diané, c'est des poids lourds. M. Oyogu poids lourds. Ibrahim Kourouma, donc il faut les mettre en prison. Il a pas de justice. Ils font tout ça pour faire taire les gens. Et venez vous flanquer ici que j'ai insulté, Mamadi. Attendez, après le mois de Ramada. Comme c'est un jour, vous voulez, on va l'insulter. Comme c'est un jour, vous voulez, on va l'insulter maintenant. Nous, jusqu'à là, on l'a respecté. Jusqu'à là, on l'a respecté. Regardez-moi des, des, des, des, des malhonnêtes comme ça. Vous êtes, vous êtes forcé de regarder? Mamadi a quoi? Il a fait quoi pour quelqu'un? Il n'est rien d'autre qu'un traite. C'est le mot qui vous fait mal. Il n'est rien d'autre qu'un enfantin. Si ça vous fait mal, je multiplie encore. Il n'a rien fait. Il a trompé tout le monde. Et là, celui-là est sorti, ici, sorti pour faire des tournées pour lui. Les Il n'est rien d'autre qu'un traite. Et aujourd'hui, personne ne veut de Mamadi. À part vous des miettes comme ça, même ceux qui soutiennent Mamadi, il ne faut même pas 5% de la population guinéenne. À part la démagogie des médias. Un média ne peut pas parler au nom d'un million de personnes. La réalité est connue. Ils n'ont qu'à laisser les journalistes s'exprimer. Et c'est vous allez comprendre que Mamadi Doumbouya, c'est zéro. Les militaires aujourd'hui des disparitions. Vous ne parlez pas de ça. Même Alia, qui a osé attaquer la présence, il a où est où Mamadi n'est rien d'autre que Fissulilombali. Mounou Kobi Des paroles qui n'ont même pas de sens. Autant à dire mais N'a pas si avia es là. Je ne sais pas si tu Wako Je lomane, et pas attend, tu es là. Je ne tu Je ne rien pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. elle ne sais dit si tu es là. Je bascote sais tu alla mamadi parce que ina sacrifice Birinanabam. sacrifice mol birin mo Ara aga karamo konde erafla hay mort bascote saraka era elessauna ta saraka nata nabarafa Des bandits comme ça la o lon yoma yi amukarang diplome yoma yi bandia donc euh, moi je vous ai dit le combat continue euh, merci à tout le monde. À bas les poutchistes, à bas les narcos, la jeunesse de Kankan, il est temps de vous réveiller. Allez à l'Niamaka. Mamadi nanné quand la Guinée est Mamadi est venu pour fatiguer la Guinée. Ananne quand la Mamadi, Mana suis venu à l'enfer. Je ne suis pas là. Je ne suis Mamadi. Comme Mamadi, à la malbeke la sarakaï. Mamadi dit balbe la yon. Et allemand m'a dit l'on. Walla adalbeke sarakaï. Donc.